Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Greg Sierra. bienvenue dans cette nouvelle chaîne YouTube pour des tutos de la production musicale sur Ableton, j'espère que ça va vous plaire, on est ensemble pour plusieurs petites vidéos de 5, 10, 15 minutes, voilà c'est la première vidéo, alors toutes les vidéos seront classées en plusieurs niveaux, 1, 2, 3, 1 c'est niveau débutant tout le monde peut faire, Deux, niveau intermédiaire, 3 niveau expert, chaque fois ça sera marqué en haut de la vidéo, ici voilà, comme ça, tu peux savoir si tu peux faire ce tuto ou pas. Aujourd'hui, on va commencer un truc très, très, très, très simple. On va faire un euh, beat Moombatone Latino. Euh, je vais vous montrer la technique que j'utilise pour justement créer ce, ce groove dans mes drums qui va donner ce petit, ce petit talent de Latino Moombatone. Voilà, c'est parti. On va utiliser mon petit pack de sang que j'utilise à chaque fois. J'avais déjà préparé le kick, donc je vais prendre ce kick là. Un kick très urbain, pas de grosse attaque, un bon coffre, comme utilisent nos amis hollandais. Du coup, je vais le mettre sur tous les temps. fort to the floor, sur huit mesure. voilà, BPM réglé à 100. Tous les bits latinos en général c'est une moyenne ça donne ça rien d'exceptionnel à ce bit on va aller rajouter une petite perque ouais. Si, je vais la mettre en mode très latino classique voilà on répète ça petite variation sur la fin hop on met ça sur nos 8 mesures et ça nous donne ça je vais calibrer. Hop, il y a eu un problème dans les copies. Voilà, je pense que là, ça sera mieux. Voilà, commande pour dupliquer. Donc voilà, on voit que mes perks sont très fortes au floor. Il n'y a pas de ressenti humain, il n'y a pas de groove. Du coup, moi, ce que j'utilise tout le temps, c'est un petit plugin de chez Cable Guy qui s'appelle la Shaper Box et notamment le volume Shaper. Voilà, je prends mon volume et là, on va faire deux quais laissons passer un petit peu la taille de celui ci on va le mettre sur tous les temps on va écouter ce que ça donne à fond on va le régler voilà donc à fond ça nous donne ça et si on règle un peu le dry-wet sur le mouille un petit peu moins. Voilà ce que ça peut nous donner. Avec le kick. Par exemple, là, je vais vous faire écouter si je laisse mon shaper box et si je l'enlève avec... Je l'enlève. Vous sentez comme il y a un conflit avec le kick, notamment sur chaque temps, comme ça manque de vie, comme ça manque de, de groove humain en fait. Et c'est ce que ce petit plugin permet de créer. Je vous le remets. chez Shaperbox. Voilà. Hop. On va le mouiller encore un petit peu moins. Je vais décaler ça. Un petit secret. Ensuite, sous ça, on va et nos percs. Normalement, j'ai un petit snare exprès pour le latino. Celui-là est pas mal. On va prendre celui-là pour l'exemple. Celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un petit départ avant. À sans snaire voilà lui par contre je vais le mettre que sur les deux pour donner ce groove à peine un peu ici pour garder son coffre je prends commander, je duplique sur mes huit mesures hop on va régler le volume un peu d'instinct ça donne ça Et pour lui, pareil, je vais prendre, je vais copier le même chez C'est un petit peu le volume. Et ce que je fais sur mon snare, mon snare principal, ce que j'utilise aussi, c'est le doubleur de chez Wave qui va nous écarter la stéréo de ce snare je vous laisse écouter sans et je vous le mets après avec tous ensemble Hop. Je vais grouper tout ça et je vais vous les enlever, vous allez voir. C'est de suite plus agressif. Chaque élément est moins à sa place. si on remet tout ensemble. Ajouter à ça on va mettre mon petit secret. Des petits claps comme dans la musique d'Ayana Nakamura, des petits claps de main. Euh, ça, ça doit être dans mes loupes. Voilà, tac, tac. Voilà, c'est cela, parfait. Donc on va les mettre là. On va régler un petit peu le volume directement, je vais le copier, ok et là pareil on va y glisser un petit volume shaper. Et également le petit doubleur qui va nous créer la stéréo pour ces clap. un peu. Ok, ça c'est cool. Ensuite, ce qui fait nos bits latinos, ce sont évidemment les shakers. Et là, pareil, on va prendre un loop. Alors, Celui-là est sympa. Je vais le dupliquer. On va automatiquement baisser le volume. On va écouter tous ensemble ce que ça donne. OK, maintenant, comme sur toutes les pistes, le volume Shaper. À oh. mode training vous allez comprendre pourquoi. Là, je vais sélectionner celui-ci, toujours à 1. un petit peu d'attaque voilà vous sentez comment ça à... À côté de dessus de plus humaine si je l'enlève écoutez on est droit il n'y a pas de vie tandis que là et je vais vous le mettre avec le bit Ensuite, je vais vous donner une autre astuce pour faire groover encore plus avec juste un petit bongo ou un petit conga. Ça fait la différence, ça accélère votre rythmique. Le 9 me paraît très bien. Et là, ça va être en contretemps. On le met ici, je vais baisser un peu le volume. Je vais enlever les shakers pour que vous entendez. Et là, pareil. On va le mettre sur toutes les mesures, à chaque début, pour accélérer. On va le recentrer un petit peu. Ok, ok, ok, une fois qu'on a ça, je vais rajouter des petits drum fills pour terminer nos phrases. Alors, alors, alors. Celui-là est pas mal. Hop un autre ici, j'en avais entendu un après qui était pas mal, voilà celui-là c'est parfait, alors celui-là, hop, BPM il me semble qu'il doit pas être bon, hop, BPM, il me semble que ça 105. On va revoir tout ça. Là, on voit beaucoup de choses, hein, le warp et compagnie. Mais je vous l'expliquerai plus tard. C'est vraiment pour vous montrer comment on fait grouver ça. On va enlever lui. OK. Voilà, on a presque fini. Je vais regrouper mes deux snares. Hop, à l'intérieur de E, je vais rajouter mon petit secret. C'est-à-dire que je rajoute un follet pour donner le corps, l'attaque et l'impact du snare. Alors ça, je crois que j'en ai écouté un après. C'est un son très percussif, très très court. Dans ce style-là, celui-là mmh, me plaît bien. Hop, et là pareil, je l'ajoute ici. Je veux garder vraiment que son attaque. Hop, hop, on va le lever un petit peu ici. Voilà, on va le mettre ça ça hop on duplique parce que j'ai enlevé de l'attaque sur certains on duplique on duplique ok là je vais dupliquer mes follets je vais vous faire écouter les snares sans et les snares avec d'abord sans Et maintenant avec... Hop. Allez, je vais enlever. Les deux shapers les plus importants, vous allez voir comment ça change tout. Là, ils sont enlevés. Vous voyez de suite comment on a plus envie de danser, comment, comment ça prend envie en fait. Juste avec un petit plugin. Un petit plugin un peu de stéréo et ça prend forme voilà les amis j'espère que ce tuto vous aura plu que vous aurez appris des choses si vous voulez je vous mets le lien de la description, je vous mets le projet, vous pouvez le télécharger. Ce qui est important, en fait, si vous refaites le projet, gardez-le parce qu'on va souvent travailler dessus. Justement, le prochain tuto, ce sera comment tuner vos samples, c'est-à-dire comment mettre une note à vos drums, par exemple, à vos kicks, les accorder pour que ça soit dans la tonade de votre morceau. Euh, donc, je vous mets le template à disposition avec les presets déjà réglés. Je vous mets également le lien pour télécharger le pack de samples que j'utilise. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à dire ce que vous voulez apprendre. Ça sera avec plaisir. Voilà, c'était le premier. J'espère que ça vous plaira, les tutos du gras avec Greg Sierra. À bientôt